Euh, et donc euh, j'appelle tout de suite, parce qu'on est juste dans les temps, euh, le docteur Tamer Ragza, qui est chef de service de la maternité ici à Jeanne de Flandre, et euh, Valérie euh, Lefebvre, euh, purgultrice ici dans le, à la maternité, qui vont, nous, qui vont nous parler de ce qui est possible de faire pour aider les parents à s'impliquer dans leur rôle de père. Alors donc il y a euh, le micro... Un deuxième micro. Merci beaucoup, Laurent. Donc, je la, re... flèche. la flèche, Pourquoi pour faire euh, pour... ah, tiens. Je remercie euh, infiniment le professeur Storm de l'invitation pour ce webinaire. Je remercie aussi les organisateurs, parce qu'il faut tout un groupe pour organiser euh, ce genre d'événement euh, au profit des, des, des enfants et de, et de leur famille. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je ne vais pas redire ce qui a été dit, mais je vais appuyer sur les, les, appuyer sur les éléments les plus importants. Donc quand le professeur Storm m'avait demandé de parler de ce qui se fait à Jeanne de Flandre, euh, au fait, pas grand-chose. Voilà, humblement. Mais je vais vous montrer un petit peu ce qui se fait et vous, nous avons discuté peut-être à la fin de, de ces actions-là et de leur pertinence. Alors, pour le, la place du père, d'abord, il faut dire qu'on revient de très loin. Ça a été dit, on a commencé d'abord par construire des hôpitaux mère-enfant. Dans ces hôpitaux mère-enfant, on a construit des chambres, quand c'était possible, des chambres mère-enfant. Et après, on a mis les hôpitaux en lien ensemble avec des réseaux mère-enfant, parce que euh, Jeanne de Flandre est membre du réseau mère-enfant de la francophonie. Et dans ces chambres-là, on a formé le personnel pour appuyer, pour soutenir la relation mère-enfant. Et donc, du coup, avec beaucoup d'actions comme ça, on se demande, mais où est passé le père il ne doit pas être très loin, mais euh, on va essayer de, de mettre les choses en exergue. Euh, la littérature, comme l'a dit Madame Le Drillon, est très, très pauvre. Les deux tiers de la littérature est plutôt sur le lien mère-enfant, seulement un tiers. Il n'y a pas beaucoup de choses. Il commence à sortir des articles, des papiers, euh, où on met un peu l'accent sur l'intérêt et les bénéfices du, euh, de l'attachement euh, père-enfant et l'attachement ou le lien euh, père-enfant. Alors, nous avons commencé, avant de mettre des actions, nous avons commencé à faire quelques petits travaux scientifiques dans notre maternité. Parce que euh, je rappelle que Jeanne de Flandre est une maternité labellisée IHAB. Et dans l'IHAB, on parle beaucoup de la mère, mais on parle surtout des soins centrés sur la famille. Et pour la première fois, on parle de la famille et en appliquant toutes les bases physio physiologiques. Et à ce moment là, on met la mère, le père, l'enfant et même, euh, c'est possible, la famille et euh, ne pas oublier les grands-parents. Alors, euh, part, euh, donc on est parti de ce, de ce constat, donc on est labellisé, donc il faut faire dans ce sens-là. Et donc, nous avons commencé par faire des petits travaux scientifiques. Nous avons suivi d'abord dans un travail de thèse, c'est le travail du Docteur Marie Mouillard, actuellement pédiatre à Jeanne-de-Flandre, à suivre une cohorte de femmes qui ont accouché à Jeanne-de-Flandre. Nous avons choisi le modèle de femmes primipares qui ont accouché pour la première fois et qui allaitent pour la euh, première fois. Donc, c'est des primipares, prémo-allaitantes et nous les avons suivies après avoir enregistré le taux de présence et euh, le nombre d'heures passées nocturnes ou dures, le nombre d'heures passées par le papa dans la chambre. Et nous avons regardé à un mois et à trois mois quel était le lien entre la présence du père et la durée d'allaitement maternel. Nous avons utilisé une foultitude de paramètres, mais je ne vous donne que cela parce que c'est les plus pertinents. Et, les, euh... et nous n'avons pas trouvé de lien entre le taux d'allaitement maternel à un mois et à trois mois, entre la présence du père et l'allaitement maternel. Mais quand vous regardez, nous avions à Jeanne de Flandre un taux d'allaitement très élevé à 91% à un mois et à euh, plus de 60% à trois mois. Donc du coup, pour montrer peut-être un effet significatif, il va falloir peut-être inclure 3000 ou 4000 patientes. Mais par contre, on a regardé pendant cette durée-là quand le père était présent, mais quand il pratiquait le poids-à-poids avec son enfant. Et là, on trouve une relation significative entre la présence du père pratiquant le poids-à-poids dans la chambre et la durée d et le taux d'allaitement à un mois. Donc, quand le père est présent inactif, peut-être il n'y a pas d'effet ou peut-être nos effectifs ne permettent pas de le dire. Mais quand il est présent actif, on trouve un lien significatif entre cette présence et euh, le, le, le taux d'allaitement. Ensuite, dans un deuxième travail, et ça c'est le travail du docteur Audrey Cossard, on a comparé les deux périodes avant Covid et après Covid, enfin avant Covid et pendant la période Covid, où les pères n'étaient pas acceptés en maternité. Nous avons un modèle malheureusement malheureux qui nous est imposé, où le père ne pouvait pas rester en maternité. Ils devaient quitter la maternité dès la salle de naissance et donc les jeunes mamans se trouvaient seules euh, en maternité. Et donc ce modèle-là, imposé par les contraintes, par la, la, la pandémie, nous a permis d'évaluer l'effet de la présence du père sur pas mal de paramètres. Et de nouveau, on ne trouve pas de relation significative entre la présence du père et le taux d'allaitement à un mois et trois mois. Par contre, on a trouvé un lien significatif entre l'absence du père et le taux de dépression du postpartum riche de ces petits résultats et des quelques résultats dans la littérature, avec Valérie et l'équipe des périphériques de la maternité. Nous avons entamé quelques petites actions. Et Je passe le micro à Valérie qui va vous parler de ce qui a été mis en place à Jeanne de Flandre. Bonjour à tous donc, euh, petit, petit bond dans le temps, euh, juste pour euh, revoir un petit peu l'évolution euh, du rôle de, du père euh, de l'Antiquité à nos jours. On passe sur la période des chasseurs-cueilleurs, euh, pour en arriver à, de l'Antiquité à l'après-guerre, hein, où euh, le père avait toute autorité sur la famille. Il était surtout le père de la maison, plus le père de la maison que, que le père de famille. Euh, aux alentours du XVIe siècle, il est plus chef de famille, pilier du monde économique, religieux, titulaire de la connaissance et euh, de la morale aussi. Il devient moins sévère, moins punitif. Il y a eu aussi la période de l'industrialisation, de l'urbanisation. Euh, il est moins présent aussi dans la sphère privée. Il y a eu euh, la période de guerre, après-guerre. Donc les, les hommes se retournent à l'emploi, les, les femmes aux tâches ménagères. Euh, on arrive ensuite sur un père plus traditionnel, travaillant beaucoup, encore assez rigide, voire même parfois distant. On en a ensuite la période de la Révolution tranquille, qu'on appelle la Révolution tranquille, des années 70 à nos jours. C'est une période un peu d'effervescence hein, avec l'apparition des euh, conflits de génération, les transformations sociales aussi, avec les mouvements féministes, divorce, monoparentalité, familles recomposées, etc. Il y a aussi de nombreuses études hein, qui ont amené à changer l'image euh, du père et son rôle aussi, euh, avec de euh, nouvelles approches euh, pédopsychiatriques aussi donc euh, à ce jour on est encore avec une difficulté à concilier mode d'emploi et parentalité hein, pour les papas attention pas d'écran voilà, avant l'âge de 3 ans quand même euh, voilà on est encore sur une tradition assez forte mais l'intervention des pouvoirs publics euh, à ce jour euh, avec l'allongement du congé paternité il y a aussi euh, le programme des 1000 premiers jours euh, de la vie de l'enfant euh, vont aider à, à évoluer, euh, à faire évoluer les choses, hein, voilà on voit que on a, eu, on a pu avoir depuis juillet dernier un allongement du congé paternité. On est en queue de peloton, on se retrouve en milieu de peloton. C'est quand même, je suis tout à fait de l'avis de monsieur sur le fait d'avancer à petits pas et d'y aller, et d'y aller doucement. Euh, donc rapidement les bénéfices de la présence du père ça va, ça va permettre de créer des liens significatifs avec l'enfant ça va favoriser l'engagement paternel et ça va aussi procurer un sentiment de compétence chez le papa les bienfaits pour l'enfant euh, la rencontre est vraiment un moment qui est c'est une période fondatrice pour l'enfant comme le souligne Boris Cyrulnik euh, C'est une meilleure adaptation au monde pour l'enfant. On a aussi une notion de meilleure, euh, une notion de lien d'attachement, renforcement du lien d'attachement, une meilleure sociabilisation aussi. Euh, sur le long terme, la présence du père euh, va augmenter chez l'enfant la confiance en lui, l'estime de lui, l'autonomie, l'initiative, un meilleur relationnel aussi et une meilleure adaptation scolaire. Alors, euh, point de vue, euh, point de vue pratique, le lien avec les, les ateliers PAPA, euh, je vous fais part juste de mon retour d'expérience hein, sur les ateliers PAPA euh, qui se composent d'un un temps d'accueil d'abord, euh, présentation de l'atelier, petite activité brise-glace et de quoi on parle pendant ces, ces ateliers, ce qu'on va aborder pendant ces ateliers, on va tout d'abord aborder le, la notion du pot à pot. Euh, le rôle du papa par rapport à, à, ce, à ce pot à pot. Euh, la naissance, on explique au papa que la naissance, c'est vraiment un bouleversement sensoriel. On a entendu tout à l'heure que l'enfant le, euh, avait besoin de cette niche sensorielle. Il a besoin de la retrouver quelque temps, hein, pas pour toujours non plus, mais pour quelque temps. Le temps de s'adapter à son nouveau monde, de retrouver ses repères, de s'adapter à, à ce nouveau milieu. On explique au papa comment faire en pratique, les les notions de les consignes de sécurité euh, on le montre sur un mannequin on le montre aussi un petit peu sur nous euh, en insistant surtout les, sur les consignes de, de sécurité ça intéresse beaucoup les papas euh, cette notion de, de peau à peau et de pouvoir euh, y participer s'investir ensuite il y, y a un thème qui me semblait important de développer, mais c'est venu des papas pendant l'atelier sur l'habillage et le déshabillage du bébé. Pour nous, c'est quelque chose de tellement simple, hein, professionnel, mais chez le papa, bah, c'est une grande découverte. Les papas, ils le disent, hein, j'ai peur de faire mal au bébé. Et donc, rien que montrer et leur faire faire. Quelquefois, ils ont demandé à le faire deux fois, à passer le, la main du bébé à, à travers la manche du body. Pour nous, ça peut sembler simple, mais vraiment, c'est des gestes pour lesquels ils ont besoin d'être accompagnés. Et ensuite, ben, en fait, ils communiquent. C'est vraiment un moment de partage, parce que ils communiquent facilement sur le sur les vêtements qu'ils ont entre eux, sur ce qui a été pratique, les difficultés qu'ils ont ils ont rencontrées. Donc, c'est vraiment une quelque chose de très intéressant. On parlait aussi des, des divers avis, des de, diverses opinions. Euh, qu'on pouvait rencontrer hein, par rapport au change de la couche, par exemple, euh, les papas ont des, en deux, trois jours de temps, ils ont déjà entendu des, des avis différents. Euh, donc, on les rassure sur le fait que les pratiques changent hein, sur certains points de vue, du linément, plus linément, Parce que quelquefois, les parents sont un petit peu perdus hein, avec les différents euh, avis, les différents conseils. Alors, euh, je souligne qu'il y a des habitudes familiales, des habitudes aussi euh, suivant les différents pays. Il y a plusieurs façons de faire. Il n'y a pas qu'une façon de faire. Et c'est en découvrant son bébé qu'on va aussi découvrir ce qu'il y a de mieux pour son bébé. Chaque bébé est unique et chaque façon de faire l'est aussi. Euh, alors, le lavage de nez, c'est. J'étais inspirée une fois en consultation de lactation. Je vois dans le carnet de santé d'un bébé de deux semaines que les parents étaient passés par les urgences pédiatriques deux jours avant. J'aurais demandé ce qui s'était passé. Et le bébé avait eu juste un petit encombrement nasal dans la nuit. Ils ont eu peur. Ils étaient... Euh, ils savaient pas quoi faire. Enfin, Ils savaient ce qu'il fallait faire, mais ils n'osaient pas, ils avaient peur de mal faire. Et je me suis dit que c'était vraiment dommage d'être passé par les urgences pédiatriques. Ils ont bien fait parce que quand on ne connaît pas et qu'on ne sait pas, on préfère avoir les, les, meilleurs, euh, les meilleurs conseils. Donc, c'est pour ça qu'on euh, a, on a parlé un petit peu du lavage de nez. Euh, euh, l'intérêt, comment faire, etc. J'ai remarqué que les papas enfin, ils ont demandé à, leur, à revoir une deuxième fois le geste et ce sont des, les papas étaient très intéressés par tout ce qui était technique, j'ai trouvé le soin de cordon, le lavage de nez, c'est eux qui ont amené le problème des ongles, on coupe, on lime, on fait comment, euh, voilà c'est eux qui amènent aussi un petit peu les sujets, euh, c'est ce côté interactif qui est très intéressant aussi. Euh, le bain, le soin de cordon, alors on parle du bain classique, du bain enveloppé, le bain chantalat, etc. Euh, alors ce qui est amusant, c'est que les papas ont ont exposé un peu la configuration de leur salle de bain et ils ont réfléchi à ce qu'il y avait de plus adapté pour leur salle de bain avec différents types de matériel qu'on présentait. Et c'est vraiment une façon pour eux, j'ai l'impression de se projeter. Ils se soucient beaucoup de, des problèmes de technique et de sécurité, chose qu'on a moins avec les mamans. C'est les loges à la différence, j'ai envie de dire. C est, c est les papas et les mamans se complètent très bien. D'ailleurs... On explique aussi euh, lors de l'atelier que le papa et la maman vont faire les choses différemment, vont donner le bain au bébé de façon différente. On n'a pas la même façon de faire et que c'est très bien qu'il y ait cette différence, que pour le bébé, c'est une richesse de voir que papa fait autrement que maman. Euh, le fait qu'aussi papa, le, le papa va ouvrir le bébé sur le monde aussi, on parle de ça dans cette façon de faire euh, différente. Voilà, que là, du soin d'hygiène, la toilette du bébé, c'est aussi un temps d'échange euh, ou euh, par, le, par le regard, la parole, le toucher. Euh, voilà. Donc ces temps, temps d'échanges, on les a aussi le, tous les jeudis matins, on a une séance en maternité prénatale d'informations sur les rythmes et les besoins du, du nourrisson. Donc euh, tous les jeudis matins, les papas sont les bienvenus, n'est pas la majorité, les papas souvent les mamans, mais à chaque séance il y a des papas quand même. Euh, et là aussi on explique que la façon de faire de papa et maman sera différente et que c'est un plus. Et ce qu'on disait tout à l'heure, il n'a pas besoin d'une maman bis, le bébé, il a besoin de cette différence aussi. D'ailleurs, un papa m'a demandé une fois, il m'avait fait signer une attestation de présence lors d'une séance un jeudi matin. Et c'était cette attestation, c'était pour remettre son employeur qui rémunérait cette, séance, cette matinée d'absence. J'ai trouvé ça très intéressant par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure et peut-être que c'est une idée à exploiter. On parle aussi des rythmes et des pleurs. Ça, c'est un échange libre parce que spontanément, les papas échangent entre eux. Et ben, c'est rassurant de voir que derrière chaque porte de, des chambres de maternité, il se passe un petit peu les mêmes choses au niveau des rythmes. Les pleurs, on les aborde lors de la, la séance de prévention sur le syndrome du bébé secoué. Donc ça, c'est une campagne de prévention qu'on a mis en place à la maternité Jeanne de Flandre. Et les parents reçoivent l'information en individuel en chambre. On parle aussi du couchage en toute sécurité. Là, les papas abordent eux-mêmes comment accueillir bébé dans un environnement sain. Encore une fois, assez technique. Mais ce sont déjà des papas qui ont l'information Ils ont, sur le change, la toilette. Ils ont des informations mais c'est le fait de passer le pas, de trouver le, de la réassurance qui, leur, euh, qui peut leur manquer quelquefois. Euh, le rôle du papa par rapport à l'alimentation du bébé, euh, suivant si l'enfant euh, est allaité, euh, nourri au biberon. Euh, voilà, on, on, on démystifie un petit peu l'usage du tirelet, l'entretien du tirelet, le biberon. Euh, euh, alors, la question des papas, c'est comment faire digérer bébé Ça, ça, ça vient d'eux. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais abordé euh, euh, spontanément, mais c'est euh, venu d'eux. Donc, on, on voit tout ça dans le détail, comment faire euh, digérer un bébé. Et surtout, euh, leur rôle important dans le soutien et la valorisation de la maman. Euh, la maman qui allaite, c'est important pour le, la poursuite de l'allaitement, d'avoir la, le papa euh, présent, euh, présent à ses côtés. Euh, leur question aussi alors ça c'était au tout début de séance euh, une fois les, les papas ont échangé spontanément entre eux en disant mais qu'est-ce qu'il est petit, moi je savais pas comment le prendre, j'étais impressionnée et pour nous euh, soignants, accompagnants dans la parentalité, c'est Quelque chose à laquelle on ne pense pas non plus forcément parce que pour nous, c'est tellement inné de prendre un bébé dans les bras et que pour un papa, une première fois, ils ont besoin qu'on leur explique, qu'on les accompagne vraiment par rapport à ça. Ils se disent se sentir peu à l'aise sur les différentes façons de porter le bébé. En tout cas, on les encourage à adopter un portage contenant et sécurisant pour le bébé. Par rapport. Euh, alors, beaucoup de papas de, sont en demande, mais qu'est-ce que je peux faire avec mon bébé à part l'alimentation et les soins d'hygiène Qu'est-ce que je peux faire avec mon bébé Alors, je trouve que c'est une question très, très intéressante parce qu'il y a des choses à faire. Euh, notamment, euh, ici, on propose une sensibilisation au portage physiologique. Hein. Euh, voilà, on, on, leur, on leur montre vraiment des choses très simples le portage en sling, le, le nœud de base on parle des bienfaits pour le porteur pour le bébé également voilà, c'est une des activités qui peuvent, qui peuvent poursuivre après avec le bébé euh, S'offrir, se faire offrir un cours de portage, pourquoi pas, ça peut être aussi un cadeau de naissance. Euh, ensuite, il y a la sensibilisation au massage bébé avec l'évocation des bienfaits et pour les bébés et pour euh, les parents. C'est parce que c'est une autre forme de communication. Hein. Euh, le, le toucher, c'est un des sens fondateurs pour le bébé. C'est le premier sens à se développer in utero et c'est le dernier sens à s'éteindre à la fin de notre vie. Alors Les multiples bienfaits, euh, on échange autour de, bah, le fait que ça va favoriser les, les interactions, euh, stimulation du système circulatoire, digestif, etc. Ça va aussi à développer le langage parce que pendant le massage bébé, on parle avec son bébé, ça va soulager les petits maux du bébé, ça va le relaxer, ça va diminuer le stress du bébé, le stress des parents. C'est une meilleure compréhension pour le, les parents de leur bébé parce qu'on va observer son bébé hein, pendant le, le massage bébé. J'ai connu une amant une fois après la première séance de massage bébé. Son bébé avait un mois. Elle est venue me voir en fin de séance, toute seule, en me disant euh, euh, Valérie, je me rends compte que c'est la première fois que je regarde vraiment mon bébé. Je ne l'avais jamais regardé comme ça. Je lui ai dit c'est vrai, c'est curieux. Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça se fait Elle a réfléchi. La séance suivante, elle est revenue en me disant j'ai consulté et en fait, je fais une dépression du postpartum. Et euh, je pense que le, le fait que les, les papas puissent aussi s'initier au massage bébé, ça peut aussi euh, peut-être débloquer des, des situations. En tout cas, à travers le massage bébé ou le, ou le portage, ça va, ça va aider en tout cas à renforcer le, le, le, le, le lien d'attachement parce qu'il n'est jamais trop tard non plus pour, pour, pour euh, renforcer le lien d'attachement. Alors, j'ai juste posé une question à la dernière séance euh, au papa en général, parce que je me posais la question de savoir si euh, ces séances euh, atelier papa, ça ne serait pas plus bénéfique euh, en anténatal. J'ai été surprise, ils m'ont répondu non. j'aurais leur ai demandé bah, pourquoi. Euh, des papas qui un papa qui dit bah, on aurait oublié. Un autre papa, bah, moi j'ai besoin de rencontrer mon bébé avant, j'ai besoin de me confronter euh, de, de, après la naissance, afin de trouver les, les informations manquantes après il y a un papa qui dit on, on arrive moins à se projeter avant la naissance donc voilà c'est des petites choses à exploiter en tout cas euh, le, le but des ateliers le, les papas ont pu évoquer euh, leurs inquiétudes et aussi leurs euh, leur soucis de bien faire Alors on a réalisé un petit film en maternité donc on va le projeter il fait à peu près une minute un pas plus et après quelques petits commentaires et on aura terminé euh, dans les temps voilà le film hop alors, comment lancer le film, si vous pouvez le lancer de là-bas Merci beaucoup. Les gestes sont encore imprécis. La main tremblotante. On doit toujours avoir une main sur le bébé. Mathieu Den est devenu papa pour la première fois il y a deux jours seulement. À ses côtés, une auxiliaire le guide pour maîtriser la toilette du bébé. Vous, ouvrir un petit peu et vous ouais. allez ouvrir de la couche pour changer ses fesses. Ok. C'est vraiment, je dirais, 90 de découverte et après c'est des choses, je dirais, plus ou moins logiques quand même. Ça vous rassure de faire ça sur euh, un faux bébé plus Ah que oui, oui, sur le vôtre oui, oui, oui, très clairement. Il est plus coopératif. <rire> Comme lui, tous les participants à cet atelier sont devenus parents ces derniers jours. En attendant le retour à la maison, ils révisent les gestes du quotidien et se rassurent mutuellement. On voit comment tout le monde réagit quand on est, on, on est parent, quand c'est une nouvelle expérience comme ça. Et ça permet de réviser un petit peu les bases, de mettre en pratique euh, les bons gestes. Pour nous, c'est toujours tout nouveau et ça nécessite un peu de pratique. Tous bénéficient de l'allongement du congé paternité de 14 à 28 jours. Plus de temps en famille pour soutenir du mieux possible leur compagne grâce à cette formation. C'est bien qu'ils aient rajouté quelques jours. Euh autant pour le rapprochement avec son enfant que pour aider notre compagne. Les papas avaient trois jours, ils devaient revenir au travail rapidement. Donc du coup, il y avait le besoin, il y avait la nécessité, il y avait l'envie, mais il n'y avait pas le temps. Maintenant, le temps est là et donc on va l'utiliser à bon escient pour que ce temps-là serve réellement, pas pour aller à la pêche ou à la chasse, mais serve la prise en charge de l'enfant et surtout préparer leur retour à domicile. L'objectif Pérenniser ces ateliers pour en faire profiter le plus grand nombre. Chaque année 5500 naissances sont enregistrées dans cette maternité. Ok, donc quelques retours de, de la part des parents. Euh, Valérie Alors, le, Alors, euh, le retour qu'en on ont les papas, et je trouve que c'est un atelier bah, pratique. Hein, ça n'a rien à voir avec un cours magistral. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des petits cours pour, euh, durant lesquels chaque papa peut s'exprimer. Il euh, y, euh, y a un papa qui avait évoqué lors de, du, des conseils de couchage euh, les postures préférentielles éventuelles euh, de, du bébé. Et voilà. Ils ont déjà des connaissances euh, parfois assez pointues, je trouve. Donc, on avait pu échanger autour de ça. Euh, petite prévention aussi. Ce n'était pas prévu, mais voilà. Euh, un atelier participatif. Ça, ce sont les papas hein, qui qui en parlent. Euh, le fait qu'on soit à leur écoute, euh, qu'on réponde à leurs questions. Euh, et des papas, ça les rassure dans l'amélioration des gestes à effectuer. Et puis, bon, bah, tout y est, habillage change, etc. Et papa qui disent mais tout y est. Euh, ils ont besoin d'informations claires, bien sûr. Et c'est surtout le, le plaisir de partager euh, entre papa, parce qu'il ne se passe pas les mêmes choses quand il n'y a que les mamans ou que papa-maman. C'est en encore d'autres... Euh, D'autres idées qui se développent, d'autres échanges. Alors, deux petites actions qui sont faites à Jeanne de Flandre par ailleurs. Une, je l'ai dit devant le professeur Subtil qui est présent ici, qui est gynécologue obstétricien et qui nous raconte depuis quelque temps des, des choses très intéressantes. Certains papas lui disent que maintenant, ils ont le sentiment qu'ils sont regardé pendant la consultation anténatale. Avant, ils étaient là, présents. l'obstétricien parle directement à la femme enceinte. Il lui adresse, il lui pose des questions, un échange entre les deux. Le petit paquet, il est à côté, il assiste, il part, il n'a pas eu une attention, un regard. Maintenant, nos collègues gynécologues obstétriciens font extrêmement attention à la présence du papa ou du futur papa. Il lui donne une place, il le regarde, il se sent un peu investi dans, dans, dans son rôle et donc, du coup, il est de plus en plus présent dans les consultations. Et pour moi, c'est une meilleure façon de le préparer à la, à la parentalité. Une autre action, c'est euh, le pot à pot en césarienne. Avant la césarienne, c'était impossible que le père rentrait. Les pères ont commencé à rentrer pendant les césariennes, admis dans certains cas. Dans notre maternité, ils sont quasiment admis, sauf dans les situations d'urgence, urgence, urgence vitale. Et euh, le bébé commence à être en poids avec sa maman d'abord en césarienne. Nos équipes d'anesthésistes se sont investies massivement dans cette pratique. Donc le bébé est posé sur sa maman pendant euh, 10-15 minutes quand la suture est terminée de la césarienne et quand on commence à installer la maman pour la transférer dans son lit, à ce moment-là, le bébé est transféré en poids à pot sur son papa et donc le papa présent sur un tabouret à côté de sa partenaire euh, ne participe à rien à part soutenir et c'est très important de soutenir et d'être présent mais il va aussi prendre son enfant en poids à pot, le temps quand on installe la maman en salle de réveil ou en salle de, de, de, de, de surveillance post-opératoire et là, ça lui donne un rôle. Donc voilà des petites actions et j'ai bien entendu votre message, vous vaut mieux commencer par des petites actions sur documenter, argumenter, dans laquelle on a une adhésion de la plupart ou de l'ensemble de l'équipe. Et puis chaque année, chaque mois, chaque semaine, on rajoute une petite action. Et je pense in fine, euh, on aura fait vraiment quelque chose pour asseoir le papa sur le, euh, dans le rôle qu'il doit avoir auprès de son bébé, mais auprès aussi de sa partenaire et de In fine, c'est renforcer le lien mère enfant par cette présence euh, du papa auprès de sa partenaire ou de son bébé. Merci de votre attention. Merci Damien, merci Valérie. Allez-y. Oui, oui. la parole. Juste déjà, merci et bravo pour ce que vous, vous faites. faites. Alors, aussi bien vous, aussi bien de... Enfin, voilà, l'équipe entière. Voilà, de... je... je... Moi, je dis toujours, on, on, on, ne, on ne naît pas papa, on le devient. Euh, et pour cela, bah, il s'agit effectivement de considérer l'individu dans son individualité et en l'occurrence effectivement on fait un papa dans la majorité des cas parce que on peut faire des enfants de plein de façons différentes mais à deux et donc effectivement c'est important de, de, de prendre en compte le papa donc vraiment merci euh, voilà, de, de lui parler euh, voilà, du, durant toutes les consultations c'est un impact énorme et les ateliers que vous menez Valérie je crois vraiment bravo et merci parce que c'est effectivement je, je sais pas si vous estimez si vous mesurez bien l'impact que, que ça a sur les pères c'est vous contribuez à, à, à, j'en suis persuadé à beaucoup de bien-être euh, beaucoup de, de, de, de, de réassurance vous avez utilisé le mot de réassurance et c'est clairement celui-ci euh, donc voilà, voilà j'avais juste déjà envie de vous témoigner ça et, et vous partager très rapidement euh, deux choses. Aux états unis il euh, y a une formation qui est obligatoire pour sortir de la maternité pour les deux parents. On ne peut pas sortir de la maternité sans suivre une formation obligatoire de deux heures sur les soins euh, de base et sur la sécurité de base, y compris la tâche dans, euh, dans le, le, le, le COSI, euh, dans la voiture, Voilà, d'autres cultures, d'autres règles, parce qu'il y a la notion d'obligation. Voilà. Et, euh, et le deuxième point, c'est pour rebondir sur... C'est un point que vous avez évoqué, Valérie, je me permets, euh, en disant euh, souvent les pères, les pères se demandent comment créer du lien. Et c'est vrai que c'est pas facile quand on est père. On porte pas l'enfant, hein, euh, les pères. Donc, voilà. Et moi, c'est une question que j'ai souvent. Euh, et, et moi, la réponse qui n'engage que moi, et puis je ne suis pas un professionnel de santé comme vous. Euh, mais moi, ma réponse, c'est de dire, euh, en fait, je pense que c'est important de ne pas s'inventer des personnages dans la vie et d'être authentique. Et donc, du coup, pour créer le lien, il n'y a pas de recette miracle. Et, et, et peut-être déjà de partir de ce qu'on est soi. En fait, on a tous des passions et, et, et l'idée, c'est d'utiliser les passions qu'on a parce que c'est plus naturel, c'est plus simple. Si on aime la lecture, si on aime la musique, si on aime le sport, utilisons ce qu'on aime, ce qui est naturel pour soi, pour créer du lien avec son enfant. On est d'accord avec un bébé, on ne va pas faire euh, un footing, on ne va pas faire un gros match de foot, on ne va pas lui lire l'encyclopédie, évidemment. Donc on, on l'adapte, on adapte sa passion à, à, à l'âge du bébé, évidemment. Mais je pense que c'est plus simple, plutôt que de, encore une fois, recevoir des injonctions sur « il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire non utilisant ce qu'on est. Il y a des choses, il y a des domaines lesquels on, on a une appétence naturelle et on aime plus la musique, bah, chantons, on aime plus lire, eh ben, lisons des petits... Voilà. Euh, voilà. Pour créer du lien, euh, voilà, j'ai créé un petit exercice qui s'appelle l'exercice passion. Euh, voilà, D'identifier voilà, ses passions et d'utiliser ça. Voilà. Merci vraiment beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci à vous. Euh, l'impact que ça a sur les papas, euh, bon, on le mesure un peu dans les questionnaires, mais j'ai vu l'impact dans leur regard. On parle des différents sens et suivant les thèmes qu'on abordait, qui me semblaient simplissimes, chez eux, je voyais des regards, les yeux équerquillés. Vous pourriez nous, nous remontrer, voilà, mais dans le regard, j'ai vu déjà dans le regard l'impact et dans les retours. Moi, je voudrais vous dire aussi que je suis extrêmement fière hein, de, de, de ce que vous faites, de là où vous nous emmenez. Euh, et alors, euh, effectivement, comme ancien père, je dirais aussi... Je trouve que ce qui a changé, c'est qu'on on donne tout récemment euh, de la compétence à quelqu'un qui est incompétent. En fait, euh, quand on arrive en consultation, d'abord les papas qui, qui font l'effort de venir en consultation, euh, on les regardait pas. Et donc on leur dit, toi, tu te mets de côté d'abord, c'est à cause de toi qu'on est ici, c'est toi le problème. Hein. Et puis tu connais rien, donc tu te mets de côté. Excusez-moi, moi, moi j'ai été interne en obstétrique. Et, et, Pardon, mais c'était comme ça qu'on considérait les, les pères, il y a 30 ans, euh, en salle d'accouchement. Hein, toi, tu te mets de côté, tu ne connais rien, euh, c'est à cause de toi qu'on est là qu'elle a mal. Donc, euh, voilà. Et donc, euh, il a fallu faire un sacré effort pour, euh, pour s'adresser maintenant à Madame, Monsieur. Et vous, Madame, vous faites quoi dans la vie Et vous, Monsieur, vous faites quoi dans la vie Ça veut dire que je vous donne une existence Rien que ça, l'effort est considérable. Vous allez dire c'est rien, mais en fait c'est tout. C'est euh, reconnaître la place essentielle de homme. Donc je crois que tout ce que vous nous donnez cet après-midi, on va en plus le restituer, je dirais, dans nos équipes. pour être encore meilleur avec les papas, parce qu'en réalité on est au début d'une histoire. J'ai l'impression. Ouais, absolument. Alors on a une question euh, sur euh, un thème dont on parle de plus en plus et, et heureusement. Euh, Avez-vous déjà eu le cas d'une maman en déni de grossesse et d'un papa désemparé qui perd des pieds Comment l'aider à surmonter cette situation et lui permettre de redonner confiance à son épouse pour surmonter ce déni de grossesse Et Je trouve ça très intéressant qu'on évoque cette question de déni de grossesse dans, un, dans une présentation où on parle des pères. Euh, je pense que c'est un, un très, très bon départ, une très belle question. Oui, alors Kelly, vous, vous connaissez la réponse, c'est-à-dire qu'on est en chemin aussi pour le déni de grossesse, puisqu'il y a un groupe de parole de mamans qui ont des grossesses qui vient d'être montée, euh, on a voulu que ça soit uniquement les mamans pour l'instant parce qu'elles avaient des choses spécifiques à se dire, mais très vite il y a un groupe de papas qui va être monté parce qu'ils ont, euh, je dirais, des choses à communiquer entre eux, euh, ils n'ont pas compris, euh, ils ont besoin qu'on les rassure et euh, et les rassurer aussi sur l'avenir de leur enfant, dont on a l'impression qu'il est très bon. Voilà, et que tout ce temps qui n'a pas, pas, pas eu lieu, ce temps de préparation, en réalité, peut être rattrapé très vite et se rattrape en réalité très vite. Mais donc là aussi, on est vraiment au début d'une histoire, finalement. Ensuite, nous avons comment continuer à favoriser ce rôle paternel suite à une séparation de couple dans les premières années de vie d'un enfant Comment continuer à favoriser ce lien dans un milieu familial bouleversé où le dialogue est parfois rompu Merci à vous et bravo pour cette journée, dit la personne. On se tourne vers moi. Alors, la première partie de la question. Comment continuer à favoriser ce rôle paternel suite à une séparation de couple dans les premières années de vie d'un enfant bah, Je pense que, euh, et on en parle de plus en plus, on a évoqué le mot coparentalité. Euh, il y a le couple dans le sens euh, euh, l'homme, la femme ou euh, maintenant euh, deux hommes, deux femmes. Il y a vraiment l'amour romantique euh, et le couple qui se crée comme ça. C'est une chose. Mais le couple parental qui peut, être, euh, qui peut rester ensemble, qui peut continuer à former euh, cette famille-là, elle peut à un moment effectivement se séparer. On en parlait tout à l'heure. Hein. Les taux sont quand même assez importants, surtout dans les trois premières années de vie. Mais je pense que l'essentiel, c'est de pouvoir se dire, euh, je peux dissocier les deux. Je peux ne plus être avec ma compagne ou mon compagnon euh, et je reste quand même son parent. Et ma compagne et son compagnon restent son parent. Alors parfois, c'est plus simple à dire qu'à faire parce qu'il y a beaucoup d'émotions, parce qu'il euh, y a parfois des conflits. Mais euh, je pense, et c'est ce que nous disent beaucoup les personnes qui travaillent dans le milieu de la protection de l'enfance, euh, lorsqu'il y a des conflits euh, entre les parents, cela a de toute façon, euh, des répercussions euh, délétères sur les enfants. Donc, surtout, de se poser à chaque moment dans les décisions qu'on prend et qu'on doit prendre à deux parfois, même si on n'est plus ensemble, euh, ou qu'on prend tout seul, par exemple, lorsqu'on accueille son enfant, qu'on est seul avec lui ou avec elle, de toujours se dire voilà, moi, adulte, où j'en suis, ce que je pense, ce que je ressens, mais toujours se mettre à la place de son enfant et de pouvoir préserver les liens qu'il a avec ses deux parents. Je pense que c'est quelque chose qui est euh, extrêmement euh, important. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut rebondir euh, sur cette euh, question parfois euh, épineuse. Euh, je pense que ce qui serait intéressant aussi, ce serait de pouvoir euh, permettre... Euh, ou sensibiliser aussi, nous, notre système de soins, à pouvoir continuer euh, à recevoir, et que ça devienne euh, normal, de pouvoir euh, recevoir en consultation, en atelier, euh, etc., des couples parentaux, même si ceux-là sont, sont séparés, de pouvoir euh, normaliser aussi cette idée d'une gros parentalité en dehors, euh, éventuellement, du, du couple dans le sens euh, romantique du terme. Ensuite, une autre question. Dans votre expérience d'atelier papa, quelle est la meilleure période de la journée ou de la semaine Tiens, une, une question surprenante. Voilà. Mais, oui, pratique, mais on y a réfléchi parce que bah, je suis soignante, je travaille en maternité. Le jour, la nuit, je revois les parents prêts en consultation et je connais un petit peu leur, leur rythme hein, qui est très, très soutenu, très fatigant aussi, complètement désorganisé. Donc, il faut que nous, nous adaptions au rythme de ces parents. On sait que le matin, il y a les soins, il y a le bain du bébé, il y a les visites du pédiatre, des puricultrices, sage femmes etc. Le midi, temps de déjeuner. Et souvent, par expérience, je sais qu'on passe en tout début d'après-midi dans les chambres, après le repas. C'est le moment où les parents décrochent un peu, sont fatigués. Et c'est un moment qui est très favorable au repos. On leur recommande de, de se reposer après le repas. C'est le moment où le bébé le plus sage aussi, euh, le plus calme, dans son rythme naturel de nouveau-né. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place euh, les ateliers plutôt euh, vers, à partir de 14h30, mais pas avant, pour que les parents puissent avoir un temps de repos après le déjeuner. Euh, meilleur moment de la semaine, bah pas le, pas le week-end, euh, mais on n'a pas un jour très déterminé euh, pour l'instant. Hein, euh, mais voilà, c'est plutôt un jour de semaine, plutôt dans l'après-midi, euh, euh, pas trop longtemps non plus pour qu'il n'y ait pas non plus une séparation entre le papa et la maman qui a besoin d'être soutenu par le papa et pour rester dans cette question de, de temporalité, de disponibilité, euh, en dehors de ces, ces ateliers euh, papa, donc euh, pendant le séjour à la maternité, euh, est-ce que vous savez s'il y a des dispositifs plutôt pendant la grossesse qui permettent au papa de s'investir pendant la grossesse et qui prennent en compte justement la question des, de la disponibilité du père, puisqu'on sait bien que ça peut être compliqué pour eux de se libérer euh, pendant la journée par rapport euh, au travail Effectivement, donc au sein de la maternité, il y a ce qu'on appelle la vidéo de, de bienvenue. Et donc, il y a une préparation à la naissance et c'est une sage-femme euh, qui assure ça. Et ça se fait le soir, à partir de 17 h Voilà, c'est Mme Staza qui l'organise. Et euh, ça se fait de 17 h à 19 h Et euh, euh, les deux parents, les futurs parents, sont invités à, à assister à cette, à, cette, à cette séance. Ensuite, il y a les séances de jeudi, euh, Info bébé. Et là, c'est aussi les papas sont invités à assister en même temps. Ensuite, la question, euh, est-ce qu'il faut tout le temps les impliquer ensemble Oui. Euh, du maximum qu'on peut et du mieux qu'on peut, mais l'atelier papa est un moment d'échange entre papa, c'est un moment privilégié entre papa et je pense vraiment que c'est quelque chose à préserver et n'empêche d'organiser d'autres moments ou d'autres événements autour de la parentalité où les deux sont présents et d'ailleurs dans notre maternité il y a plus d'événements où les deux sont présents, c'est le seul atelier où les papas sont seuls à présent pour échanger entre eux, pour euh, parler de leurs difficultés et puis parfois pour ne pas avoir de gêne, parce que quand on est papa, peut-être on est gêné par euh, la, la, la, la, la, la future maman qui sait tout, qui a tout préparé. Et lui, il est nul, il ne sait rien, donc du coup, il va se renfermer sur lui-même. Et donc, du coup, laisser cette, pour moi, laisser ce moment-là entre les parents, c'est pour la visite. Donc euh, pour la, la visite de la maternité, donc, il y a déjà la vidéo qui est en ligne suite à la crise sanitaire pour que les parents puissent la regarder tranquillement à la maison autant, aussi souvent qu'ils le souhaitent. Et on organise donc euh, un échange euh, au, minimum, enfin, au minimum deux fois par mois où les couples peuvent venir regarder cette vidéo euh, ensemble et on répond ensuite à toutes leurs questions. Euh, et on, parle, on implique beaucoup le, le rôle du papa, euh, comment il peut accompagner la maman pendant la grossesse, le jour J et sa place aussi lors du séjour à la maternité qui est très très importante. Et ça se passe ici, dans se passe ici à l'amphithéâtre. Je me permets d'ajouter que comme ça se passe en début de grossesse et que les couples sont invités dans cet amphi, ça donne tout de suite de la compétence au, au, au papa parce que lui, il va poser des questions sur le parking, il va poser des questions euh, pratiques. Et donc, du coup, je trouve ça chouette ce que vous faites parce que euh, tout de suite, il se sent euh, acteur. Et puis, pendant la enfin, en pleine crise sanitaire, on n'avait pas le droit de faire ces réunions. On a justement refait la, le tournage pour vraiment euh, introduire tout ça, toutes ces petites questions pratiques, où se garer, où stationner, euh, pas où rentrer. Enfin, on a essayé de tout détailler pour que ce soit le plus clair possible, et là, de pouvoir recommencer ces échanges, on voit qu'il y a à nouveau énormément d'inscriptions, c'est vraiment très positif. Vous avez évoqué euh, la question de, de la crise sanitaire. Alors, euh, une question euh, un peu épineuse, je sais, mais euh, lors de cette crise sanitaire, beaucoup de maternités ont été confrontées euh, à des contraintes, des contraintes organisationnelles, des contraintes qui visaient euh, à protéger, bien sûr, les mamans, les bébés, les différents patients et les professionnels. Euh, et le gouvernement euh, a dû prendre un certain nombre de décisions. Mais on sait que lorsqu'on prend des décisions, euh, on les prend en hiérarchisant des principes. Euh, or, il y a eu pas mal de maternités où, justement, euh, le papa soit ne pouvait pas du tout venir, ou peut-être pas venir, euh, devait rentrer après l'accouchement, en tout cas ne pouvait pas rester euh, euh, la nuit, ça c'est sûr. Euh, il y a une tension, je pense, entre les besoins, les contraintes sanitaires qui ont dû être imposées et en même temps, cette connaissance que vous avez et toute l'énergie que vous mettez euh, dans l'implication euh, des pères. Mais qu'est-ce que on peut apprendre euh, des, des, de comment on hiérarchise les principes et les priorités euh, dans l'implication des pères dans le système de soins Qu'est-ce que cette crise peut nous apprendre alors, euh, cette crise nous a apporté beaucoup de choses négatives, mais elle nous a apporté une chose extrêmement positive, c'est l'adaptation. On a appris à s'adapter au fur et à mesure que les données scientifiques étaient là et euh, se complétaient les unes par rapport aux autres. Mais c'est vrai qu'au début de la crise, on était hanté par l'angoisse, euh, par la maladie, par la mort par l'absentéisme du personnel, parce qu'on euh, pensait même à un scénario où tout le personnel est malade et que personne en maternité. Et quand les gens arrivent, il n'y a personne pour les faire accoucher ou les accompagner pendant la maternité. Et puis après, on a eu, euh, parce que vous dites qu'il y a eu des tensions, il y a eu même des élections, mmh. qui est pour telle attitude, qui, pour, parce qu'on on manquait au fait, de données scientifiques, mais on s'est adapté extrêmement rapidement. Et ça, c'est la force de notre maternité. Et dans beaucoup de maternités, ça s'est fait comme ça. Au fait, les gens euh, se réunissaient, compléter leur savoir par les données scientifiques qui arrivaient au fur et à mesure parfois, les données de la semaine n'étaient pas forcément les données de la semaine, euh, la semaine précédente. Et donc il y avait les données gouvernementales, ensuite il y a les données qui venaient de, de, de l'hôpital, du service d'hygiène, puis après la peur de nos équipes aussi. Parfois il fallait tout simplement rassurer et passer des heures et des jours à rassurer parce que tout le monde au début avait peur de la maladie. Mais on a appris à s'adapter, à improviser, mais gardant toujours le bon sens, essayant de mettre le patient au centre du dispositif et de travailler tous ensemble autour de ce patient, qui est la mère, qui est le papa, qui est l'enfant. Et puis nos protocoles se sont assouplis tout simplement par euh, le fait qu'on a complété notre savoir. Actuellement, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de... Mais pourquoi Parce qu'on sait un peu plus. Et puis aussi, heureusement que le, le, le, le, le, le Covid a changé de, de, de, de sévérité et donc on est dans des formes moins sévères. Euh, donc c'est ça, en fait, on a hiérarchisé en fonction du savoir, en fonction du bon sens et en fonction du consensus. Et on essaie toujours de protéger la mère, l'enfant et, et, et le papa. Mais je pense que ce que vous dites là est, est extrêmement important et je pense que c'est peut-être un élément où les parents d'aujourd'hui peuvent être intéressés d'avoir justement ce témoignage de cette complexité que ça a pu être et de à chaque fois le fait de prendre en compte toute cette complexité, ces difficultés et que ça n'a été simple pour personne. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important pour les parents qui peuvent de ce fait mieux comprendre aussi les, les choix qui ont été Mener. Je pense qu'on passe à la prochaine présentation. Merci à tous les quatre. Je voulais juste faire remarquer que le, le panel présent est très multidisciplinaire. Il y a une péricultrice, un pédiatre, une sage-femme et un obstétricien. Tout ça au bénéfice des pères, d'une réflexion autour des pères. Bravo pour ce, pour ce beau travail.